Bonjour, je vais vous parler de PRIMO, P-R-I-M-O, c'est-à-dire du catalogue des ressources que la bibliothèque de Sorbonne Université a acheté pour vous, pour vous le rendre disponible, que ce soit des livres, des thèses ou des articles. On y va Pour cela, Google Sorbonne Université, Formation, la bibliothèque de Sorbonne-Université, et puis le lien vers le catalogue de Primo. Primo est un catalogue qui va contenir à la fois des livres, des articles et des thèses. L'entrée, c'est une recherche à la Google, et il vous suffit de taper la recherche la plus simple possible, ici pour l'exemple « réseaux sociaux ». Le problème d'une recherche à la Google, c'est qu'on obtient beaucoup de résultats. Ici, 62 000. Il va donc falloir réduire. Plusieurs façons de réduire. La première, c'est de filtrer par guillemets. Et effectivement, c'est efficace, puisqu'on obtient 19 000 résultats. C'est efficace, mais bon... Moi, je ne cherche que des livres. Que des livres Est-ce que je peux le savoir Oui. Type de ressources. Et parmi toutes ces références, je vais trouver 668 livres. Ok. Et ça correspond globalement à ma recherche. Les réseaux sociaux sur Internet. Oui, mais moi, je travaille en lettres. Et je veux que ce soit dans la grande bibliothèque de lettres, celle de Clignancourt. Est-ce qu'elle se trouve là Mmh. Oui, en cours. Je clique dessus et je passe à 145 résultats. Tiens, je retrouve toujours les réseaux sociaux sur Internet qui sont ici. Oui, mais je dois réaliser un travail pour une UE en anglais. Je veux donc un livre écrit en anglais. OK. Langue. Ouais, anglais. quelques petites erreurs de catalogage, mais sinon, Identity and Control, Family Communication in the Edge of Digital and Social Media, on est bien sur les réseaux sociaux. Simplement, 2009, 2015, la bibliothèque n'a rien acheté depuis 2009 ou 2015 Si, si. Mais simplement, vous êtes ici par un tri par pertinence. Pensez à demander la date la plus récente. Et là, on obtient un livre de 2017. Voilà. Ça, c'est ce qui se concerne la recherche par livre ou par thèse. Il y a un autre genre de recherche qui s'appelle la recherche par base de données. Base de données, cette fois-ci, vous n'aurez plus affaire aux livres et aux thèses, mais bien aux articles. Effectivement, dès qu'on commence à faire de la recherche, on a bien sûr quelques livres à lire, mais on a surtout des articles. Et les articles n'apparaissent pas dans les catalogues de bibliothèques. Ils apparaissent uniquement dans des outils spécifiques qu'on appelle des bases de données. Il y a des bases de données généralistes, en sciences, le Web of Science, en chimie, comme SciFinder, euh, en lettres, des bases comme Kern, comme g comme euh, Open Edition. Bref, il y en a quasiment autant de différentes qu'il y a de disciplines à regarder. Deux choses Soit vous connaissez le nom de votre base, et à ce moment-là, vous la tapez telle qu'elle. Et oui, effectivement, Kern vous avez les différents pétales, sciences de l'éducation, poche, géographie, humanité, géographie et environnement, vous avez accès à tout cela. Soit vous ne la connaissez pas, et à ce moment-là, vous allez regarder par discipline, lettres, médecine ou sciences. Prends l'exemple de scifinder qui dépouille la chimie donc. Si vous cliquez sur « Disponible en ligne », vous pourrez la consulter, que vous soyez ici en bibliothèque ou chez vous à 3h du matin. La seule chose qui vous sera demandée, c'est le log et le pass qui vous permettent de vous connecter chaque matin à Moodle. Donc, on a cherché des livres et on a cherché des articles. Revenons à un dernier moment à la recherche par livre. Vous vous souvenez On était sur les réseaux sociaux. Hein Imaginez que vous ayez emprunté un livre, que vous souhaitiez emprunter un livre. Vous souhaitez le réserver s'il est déjà emprunté. Vous souhaitez le prolonger si vous n'avez pas encore fini de le lire. Pour cela il vous suffira d'accéder à votre compte lecteur et d'aller à s'identifier. Deuxième type d'usage, le livre vous a vraiment intéressé, vous vous en êtes inspiré, vous avez tiré des idées de ce livre que vous avez intégré à votre travail. Il faut maintenant rendre à César ce qui est à César, et donc le citer. Trois petits points, ici, et on vous dit comment citer l'ouvrage, en cliquant sur Citer. Voilà J'espère vous avoir été utile, bonne continuation